La prise en compte des groupes vulnérables, nous l'avons dit, la gestion des conflits pour Il y a des questions, si on veut les résoudre dans l'espace de, de la vallée, on ne peut pas résoudre seulement la question en Mauritanie et ne pas intégrer la dimension du Sénégal. Et on ne peut pas aussi faire la même chose au Sénégal, de ne pas intégrer la dimension du, du, du, du Mali entre le Mali, la euh, le Sénégal et la Guinée. Oui, Dr. Cheikh Omar ba, le directeur exécutif de IPAR, Initiative prospective agricole et rurale, qui est une institution de recherche et de dialogue politique basée à Dakar, qui, regroupe euh, qui couvre l'Afrique de l'Ouest. L'objectif de cette rencontre, qui regroupe effectivement le, la Guinée, le Mali, la Mauritanie et le Sénégal, euh, en partenariat avec l'OMVS, donc IPAR et euh, la FAO, nous nous sommes rencontrés pour partager les expériences qui, qui existent dans les différents pays membres de l'ONVS euh, sur la question de la gouvernance euh, foncière. Euh, il s'est avéré effectivement que cette question de gouvernance foncière euh, revêt euh, plusieurs caractéristiques et nécessite aujourd'hui euh, qu'on s'y prenne avec euh, beaucoup de prudence et vraiment euh, qu'on évite toute précipitation dans les processus de réforme mais également qu'on puisse effectivement euh, euh, s'assurer que la gestion foncière euh, fait l'objet de, de consensus. Parce que vous savez, de plus en plus, il y a un appétit de la part des investisseurs qui sont intéressés par un certain nombre de superficies euh, et souvent à des durées extrêmement longues. Et cela peut poser un problème euh, justement par rapport à la durabilité de ces investissements euh, et par rapport aussi à la question de la reconnaissance des droits euh, des populations locales, mais surtout la sécurisation de ces droits. Parce qu'aujourd'hui, euh, quand on regarde un pays comme le Sénégal, où euh, jusqu'à présent c'est la loi sur le domaine national qui régit euh, la gestion foncière au Sénégal, euh, on se rend compte que même si cette loi n'a pas été appliquée, ce qui explique la raison depuis 20 ans qu'on essaie de la euh, réformer, euh, au moins cette loi a préservé la paix sociale. Ensuite, Aujourd'hui, dans le contexte actuel, on se rend compte que euh, si on ne fait pas attention, que ce soit euh, les producteurs, que ce soit les pasteurs, ils risquent d'être euh, en tout cas menacés par rapport à justement l'acquisition de terres à grande échelle, qui aujourd'hui est en train de se développer au niveau de, de la sous-région. Et il est important euh, qu'on puisse anticiper ces processus, qu'on puisse réguler par rapport à, au rôle de l'État mais surtout qu'il y ait euh, effectivement un dialogue politique entre les décideurs politiques justement, la société civile, le secteur privé, les institutions de recherche euh, en tout cas de dialogue politique comme IPAR pourraient aider à faciliter justement ce dialogue et à s'assurer par rapport aux objectifs euh, stratégiques que nos états se fixent, à savoir la sécurité alimentaire, la question d'emploi des jeunes, la question de gestion des ressources naturelles, mais également tout ce qui tourne autour de comment augmenter les revenus des populations pour lutter contre la pauvreté. Donc, si on prend en compte ces enjeux, on est obligé de faire face aux défis en évitant de brader un peu ce qu'on appelle brader les terres de, de, de, en tout cas de, de, de nos pays, en sachant que ça peut effectivement tomber entre les mains d'investisseurs qui sont plus intéressés par le profit, euh, pas tous, mais certains effectivement, et cela peut remettre en cause les objectifs euh, politiques et stratégiques que nos États doivent défendre. Le, le premier plaidoyer c'est que nos États ont besoin effectivement de valoriser le, le potentiel, que ce soit le potentiel foncier, le potentiel hydrique, puisqu'on a besoin de se développer. Mais en même temps qu'on dit cela, il faut qu'on soit attentif à comment on doit se développer. Est-ce que se développer signifie simplement mettre les, à la disposition des investisseurs les terres et avec le risque de conflit, le risque de remettre en cause la paix sociale Mais surtout, euh, on se rend compte que même en termes de qualité des investissements, ça peut poser problème mais également en termes de productivité. On se rend compte qu'on peut être petit et mieux produire que quand on est gros. Et parce que quand on est gros, les, la question de résilience se pose avec beaucoup plus d'acuité que quand on est petit. Petit, ça veut dire dans le sens on n'a pas par exemple 20 000 hectares, on est sur 10 hectares. Là, on peut gérer en tout cas la question de résilience, c'est-à-dire la question d'adaptation par rapport au changement climatique, par rapport à l'offre euh, et la demande de, euh, en tout cas des, des, des acteurs euh, en termes de production. Mais ce qui est important aujourd'hui, si les populations sont réticentes et en plaidoyers pourrait être de dialoguer, de créer des espaces euh, de concertation, mais également surtout des espaces euh, qui permettent de sortir un peu de l'impasse dans laquelle on peut se trouver. Par exemple certains peuvent dire non ce sont les terres de nos aïeux même si on n'a pas les moyens de les exploiter personne ne peut les exploiter mais d'autres viennent aussi en disant mais comme ils ne les exploitent pas il faut donner à des gros euh, investisseurs qui peuvent euh, mettre des ressources je crois que sur les deux il y, y a des problèmes le premier problème c'est que quand on est dans la zone on a un certain nombre de potentiels. il faut que l'état aussi aide ses acteurs à aménager les terres, à créer des espaces euh, productifs pour transformer ce potentiel en opportunité et le traduire de façon concrète. Mais en même temps aussi, le risque de donner des terres importantes à certains investisseurs, c'est qu'on risque de les aliéner sur le long terme. Or, on a besoin des espaces vitaux pour les villages. Les villages vont augmenter, la population va croître. Comment faire pour anticiper, en tout cas par rapport aux générations à venir, pour qu'on s'assure qu'on ne va pas figer les propriétés à avoir de grosses clôtures qui euh, sont, peuvent même être reversées à la spéculation. Parce que si aujourd'hui, on arrive à donner un titre foncier, par exemple à un investisseur, euh, sur le long, un titre foncier, ça veut dire c'est une acquisition définitive et inaliénable inattaquable, le risque, c'est qu'il peut considérer un jour qu'il veut en faire un terrain de tennis. Ou bien un terrain, je ne sais pas, de, en tout cas pour d'autres usages plus de, de, de, de plaisance que plutôt pour une production Réellement. Et donc ça, ça peut poser un certain type de problème qu'il faudrait, à mon avis, essayer de gérer. Alors, euh, effectivement, euh, une de mes impressions qui commence à ressortir, c'est que si on arrive à échanger les expériences, on a vu par exemple que le Mali vient de terminer sa politique foncière euh, agricole, et avec des avancées importantes en termes, en tout cas sur le contenu, avec la reconnaissance des droits des communautés euh, qui peuvent avoir aujourd'hui un droit avec euh, le, la mise en place des comités fonciers, qui sont des comités même délibératifs par rapport aussi à, à, à, à la gestion foncière. Ce n'est plus comme, par exemple, euh, nos, comités, nos commissions domaniales euh, qui intègrent, par exemple, les chefs de village ou en tout cas les autres euh, acteurs, quand ils sont surtout élargis, que pour euh, un avis. Alors que là, on a donné du pouvoir à ces comités pour, effectivement, euh, en tout cas gérer euh, la question foncière. Et je pense que cela est une étape importante quand on intègre surtout la question de la décentralisation. Euh, on a vu que les pays ne sont pas au même niveau. Aujourd'hui, il y a un certain nombre de réformes qui sont engagées. Notamment, le Mali vient de terminer cette réforme avec quand même des acquis importants. Euh, surtout, par exemple, ce qu'on appelle l'espace vital. Ils ont reconnu aujourd'hui que chaque village doit disposer d'un espace vital qu'on ne peut pas aliéner. Et je crois que c'est autant de, de, de petits pas. Si aujourd'hui on arrivait à les échanger et à inspirer les autres pays dans le processus de réforme, ça peut être utile pour nos espaces. Ensuite, on a vu que la Mauritanie vient d'engager avec la COTREF, euh, la Commission de réforme foncière, euh, en processus avec la Banque mondiale et d'autres acteurs. Bon, il, ça vient de démarrer. Comment aujourd'hui toutes ces initiatives peuvent être inspirées par ce qui se passe au Mali, au Sénégal, mais également la Guinée est en train de démarrer. Donc je crois qu'il y a autant d'expériences à partager. Ensuite... Il y a eu un certain nombre d'initiatives de sécurisation foncière qui existent au Sénégal et dans tous les autres pays. Euh, comment s'en inspirer, comment capitaliser Il y a des, un certain nombre d'activités qui ont été réalisées, même si aujourd'hui la réforme foncière du Sénégal, malheureusement, n'a pas abouti tel qu'on l'avait souhaité. Et aujourd'hui, il y a encore de l'espoir que peut-être d'ici là, on, on, les acteurs sont dans une disposition telle qu'ils peuvent arriver à dialoguer et à trouver les consensus pour qu'enfin, on puisse décider de comment on doit gérer la terre, pour qui on doit la gérer et à quelle fin pour que le, nos pays puisse se développer. Tout à fait. Par exemple, l'ONVS aujourd'hui est un de nos partenaires importants dans ce processus. On se rend compte qu'il est nécessaire de disposer par exemple d'une charte foncière, parce que l'ONVS a plus une charte de l'eau, de l'irriguer. Comment faire aujourd'hui pour l'accompagner pour que les États aussi puissent, euh, en tout cas, harmoniser leurs politiques foncières, de telle sorte que, au moins dans l'espace de l'OMS, on puisse parler plus ou moins d'une de, de même voie, et arriver effectivement à échanger en tenant compte des contextes, effectivement, locaux, et surtout euh, s'inspirer de la gestion collective de ces aménagements, qui ont, qui ont quand même coûté de l'argent, mais dont aujourd'hui l'efficacité peut être questionnée. En termes de euh, quel impact ça a sur l'environnement. Aujourd'hui, on se rend compte que, par exemple, le niveau d'eau de, de, de du fleuve est très bas. Et en même temps, on a des questions liées à, à un problème de répartition de la pluviométrie. Comment maîtriser l'eau Je crois que c'est autant d'enjeux pour lesquels nos autorités sont conscientes. Mais je pense qu'on a besoin de faire des passes supplémentaires, mais de, surtout de, de façon concrète, de transformer ces idées, ces, vraiment ces initiatives en actes concrets, en aménageant davantage, en sécurisant davantage les acteurs qui sont là, notamment l'agriculture familiale, l'élevage, etc., mais aussi en créant des espaces pour que certains investisseurs, avec un bon encadrement, puissent effectivement contribuer au développement qui, sont des, qui est effectivement une attente importante pour les pays. Dire par exemple que aujourd'hui nous sommes dans un atelier avec la société civile des quatre pays, et que d'ici quelques mois, nous allons organiser un atelier sous-régional avec les décideurs politiques, avec les gouvernements. Et à l'issue de ces différentes rencontres, avec l'étude qu'on vient de terminer sur les investisseurs et l'agriculture familiale, on essaiera de tirer le maximum de recommandations possibles pour partager avec les décideurs politiques, pour que les lois puissent prendre en compte le besoin de développement, mais surtout la reconnaissance aussi des droits de ces populations, et pour que le Sénégal et la sous-région puissent aller de l'avant. C'est moi qui vous remercie. Bonjour, je m'appelle Chantal Jacovetti au Mouketa au Mali. Je suis en charge des dossiers fonciers et agroécologie paysanne à la Coordination nationale des organisations paysannes du Mali. Alors, cet atelier fait partie d'un long processus, c'est-à-dire que les acteurs, on se connaît, puisque nous étions déjà engagés dans un programme depuis 2014 avec l'IPAR, FIDA et les acteurs de chaque pays, Sénégal, Mauritanie. Et Mali. Maintenant se rajoute la Guinée avec nous et dans ces premières phases euh, il y a eu tout un processus que les pays ont mené à leur manière mais je vais vous parler plus du Mali. Il y a eu tout un processus de comment créer des espaces de dialogue social et politique autour du foncier pour avoir une bonne gouvernance foncière euh, dans chacun des pays. Au Mali ce que nous avons fait, nous avons mis en place une plateforme ultime acteur il un cadre de concertation dans lequel sont représentés les services de l'État, les chercheurs, le, la société civile avec euh, tout ce que ça comprend. Alors entre autres au Mali, c'est la convergence malienne contre les accaparements de terre dont le chef de file est la CNOP concernant le foncier. Et euh, nous avons établi tout un dialogue et on en a fait une force de proposition pour les textes de loi. Ce cadre de concertation est aussi à la fois une force politique, il a été reconnu il y a trois jours par le ministère de l'Agriculture et le ministère des domaines et de la réforme foncière, aujourd'hui nous avons deux réformes foncières au Mali, comme vraiment le lieu où doivent s'élaborer les propositions politiques. Pourquoi cette reconnaissance Ce n'est pas simplement en ayant mis un cadre autour, c'est parce que la convergence malienne cruzaka à terre où il y a les organisations paysannes, ah, et les mouvements sociaux de base où il y a des villages qui sont confrontés aux accaparements de terre en particulier comme l'UACDDD à travailler d'abord avec les communautés s'est occupé des problèmes à enfin, échanger avec les communautés pour aller sur le terrain voir comment régler les, les, les problèmes d'accaparement de terre et ce qui s'est révélé évidemment fondamentale et qui a été appuyée après par les chercheurs comme Moussa Géré, dans le cadre de concertation, ce qui s'est révélé évident c'est que depuis l'indépendance on est resté sous le régime colonial de, des régimes fonciers, c'est à dire qu'en gros ça permettait à l'état de dire que toutes les terres sont l'état sans en bafouant complètement que l'empire malien si je veux intégrer le Sénégal etc. a été construit sur les terroirs des communautés et donc, c'est toute cette bataille qu'on a menée pour revenir vraiment à l'indépendance, c'est-à-dire ne plus être sous le joug de la domanialité et de l'immatriculation de l'État, parce que ce n'est pas possible, et les accapamentaires ont été faits facilités par ça, parce que celui ou celle qui avait un titre qu'il a acquis, comme on dit au Mali, et le, le, le ministre lui-même des Domaines, M. Batili, le dit aussi, des, on pouvait avoir quatre titres fonciers sur la même parcelle, on a, il suffisait de donner de l'argent à telle et telle personne, on avait de, ce qu'il appelait les titres frauduleux. Mais à travers tous ces titres, c'était les terres des, des communautés, les terres des exploitations agricoles familiales que l'on prenait. Et ces personnes-là, nous l'avons vécu, même si on allait au tribunal, ne pouvaient même pas montrer un papier disant que c'était leur terre. Donc on a bataillé sur ces, sur ces évidences même de terrain pour qu'il y ait une loi foncière agricole qui reconnaissent, mais pas simplement reconnaître, parce qu'on avait un code de manière à foncier en son temps, l'article 43, qui précisait que les droits fonciers coutumiers étaient reconnus, mais il n'y avait aucun processus pour les reconnaître. Donc la loi foncière agricole met l'accent sur comment on va reconnaître le, euh, tout ce processus et toute ce, cette possession des terres, à qui elles sont. Et c'est un des points phares, c'est d'abord d'avoir reconnu euh, dans les terres qui appartiennent à la nation, c'est qu'il y a les terres de l'État, évidemment, il y a les terres des collectivités territoriales, les terres des particuliers, mais maintenant, officiellement, il y a les terres des agricoles des communautés rurales. Bon, elle n'est pas encore au top parce que là, on est en train de travailler sur les décrets d'application. Par exemple, là, il y a trois jours, on était en atelier dans ce cadre de concertation énergie parce que nous avions fait des, des, des ateliers dans deux régions à Caille, qui est compris dans, le, dans la deuxième phase du projet qui est menée par la FAO IPAR et, et les personnes sur le terrain. Euh, on a, en deux jours, on s'est tous mis d'accord qu'est-ce qu'il fallait dans le décret de coffre villageois et on est à peu près sûr que ça va très vite passer au, au service au niveau, de, de, de, de, au niveau ministériel mais ce qu'il faut mettre l'accent c'est que tout ce travail c'est cinq ans de travail collectif entre les communautés, la société civile dans son ensemble ou les deux mélangés, c'est aussi la société civile mais par la convergence malienne contre les accompagnements parlementaires, c'est la volonté d'avoir inscrit des espaces où tout le monde se retrouvait pour parler, d'abord on se parle franchement, parce qu'au début on n'est pas tous d'accord, puis après on, on dit non, voilà vers où on va aller. Donc il y a eu une mobilisation générale de la base jusqu'aux institutionnels, qui a fait qu'il y, y a un an, quand la loi a voulu passer, parce qu'au départ elle avait 160, 147 articles, et on est passé à 49 après un conseil interministériel, un conseil des ministres. On a dit que ce n'est pas possible, il n'y a pas de cohérence et on ne va pas savoir comment faire les lois. Donc, on a fait une mobilisation générale, les, les, les communautés interpellées, les députés, le cadre de concertation a fait un document d'analyse des propositions pour que tout le monde parle du même voix. Et même à la dernière séance d'écoute du Parlement. Tout le monde était là en phase. Les chercheurs, les, les organisations paysannes, les mouvements sociaux, les chambres d'agriculture pour porter la même chose. Donc tout ça, c'est gagner des lois, c'est le top. Oui, bon, on n'a pas tous les décrets encore, mais ce n'est pas gagner comme ça. C'est euh, des luttes, il y a des gens qui sont morts, il y a des gens qui ont été en prison, il y a, il y a eu plein de, de trucs, mais il y a eu une construction, une volonté de construire avec l'État pour dire, non, qu'est-ce qu'on qu qu cherche tous C'est la paix. On veut le développement des pays, on veut la paix des communautés. Et tant qu'on ne sécurisera pas la terre des communautés, tant que ça ne sera pas clair à qui qui doit gérer le terroir et qui en est l'héritier, et comment, si on ne reconnaît pas ça, quel monde on va laisser à nos générations futures, parce qu'il y a à la fois la sécurisation, mais dans l'ensemble, puisqu'on est basé sur les, les directives de gouvernance foncière de la, de la FAO, qui est une sorte de, de déclaration universelle de, basée sur les droits humains par rapport aux fonciers. Il y a évidemment les droits, les droits des communautés, même légitimes, illégitimes, qu'on dise formels ou pas formels, qui doivent être connus. Et ils doivent aussi aller dans le sens de la redistribution, dans le sens de faire de l'agriculture durable, donc de l'agroécologie paysanne, de se baser sur la souveraineté et la sécurité alimentaire. Donc c'est d'avoir une vision globale, qu'est-ce qu'on veut pour son pays et quand on comprend tous ensemble qu'est-ce qu'on veut, la sécurisation... Ah, vous me posez la question un peu biaisée, parce que quand les investisseurs arrivent, c'est rarement au profit des communautés. Je m'explique. Les investisseurs qui viennent d'abord ne s'occupent même pas des communautés, puisque c'est... L'État leur a dit allez-y, puisque la terre est à nous. En général, 90% des projets que font ces soi-disant investisseurs, d'ailleurs nous on a l'exemple au Mali dans l'office du Niger, ils ont plus entre 400 et 800 000 hectares attribués parce que c'est très compliqué d'avoir les vrais chiffres, ils ne cultivent pas dessus, ils ne font rien. Mais en attendant, on a pris la terre des paysans et des paysannes. Donc ce qui fait qu'on acte des choses sans fondement. Ces investisseurs, c'est pas qu'on est contre les investisseurs, mais il faut se dire que les premiers investisseurs dans le, depuis que le monde démonte, ce sont les paysans et les paysannes. C'est eux qui ont enrichi ont la terre. Non, les, les paysans, les paysannes, ben c'est les communautés qui sont propriétaires des terres, hein. les espaces vitaux des villages, les espaces pastoraux, les espaces de forêt, les espaces de, de culture ou de pêche, ce sont des communautés qui jusqu'à maintenant géraient. Et on ne peut pas dire qu'ils ont fait des dégâts. D mais depuis qu'on fait l'industrie et l'agriculture industrielle, on peut noter tous les dégâts qu'il y a sur, la, sur les pollutions des rivières, les sols qu'on ne peut plus cultiver, les gens qui sont malades, etc. Et pourquoi Pour faire. Quand les investisseurs viennent, ce n'est pas pour nourrir le, le pays, c'est pas pour nourrir le Sénégal, c'est pas pour nourrir le maïs, c'est pour faire de l'exportation. Donc il faut revendre le fondement, d'abord de revaloriser les communautés, les exploitations agricoles paysannes, qui elles sont le fer de lance, le socle de base de toute économie en Afrique de l'Ouest, quand eux, ils sont sécurisés, la, la, la, la question avec l'investisseur se pose après. On ne peut pas mettre la question des investisseurs avant que les gens soient sécurisés sur leur terrain. Je pense que c'est un appel collectif. Il n'y a personne qui peut faire un appel qui s'adresse à quelqu'un. Je pense que c'est une synergie collective qui doit être mise en place, justement avec des espaces aussi bien à la communauté, parce qu'on ne gagne pas si, la, si les, les, la communauté, les communautés ne comprennent pas. Parce que les communautés en général subissent un tort, on leur prend leur terre et ne veulent régler que leur cas. Et il faut arriver à, à parler, à élargir le, le champ en disant qu'on doit se battre tous pour avoir une, un monde plus juste, une justice sociale, de l'équité. Donc ça c'est le premier travail, c'est les communautés. Quand ce travail-là est fait, on peut après aller voir et organiser des séances. Au Mali, en deux ans, on a peut-être organisé 30 ateliers. Les ateliers, il y avait les communautés, les députés, les services de l'État, les chercheurs, la, la convergence malienne contre les accapamentaires, les organisations paysannes, la CNOP, tout le monde était là. Et on débat à bâton rompu. Et quand on a fait des, des ateliers où on part d'un problème, l'étude, ce qu'on appelait de, à partir d'études de cas, on part d'un problème vécu par les communautés et on discute tous comment on va le résoudre. Mais quand on fait ça, les évidences arrivent. Donc c'est tout cet échange, ça prend 4 ans, 5 ans, entre temps il y, a des, il y a des gens qui ont été à prison, il y en a qui sont morts, il y, en a, il y a eu plein de problèmes. Mais on est là pour construire ensemble pour la paix et ça c'est le primordial. Quand on a compris ça et que euh, tout le monde est prêt à aller dans le collectif, on s'interpelle tous en disant mais qu'est-ce qu'on veut pour notre pays, c'est ça l'interpellation collective. Alors oui, ça c'est une opportunité très intéressante d'avoir dans, dans un bassin où il y a les quatre pays pour arriver à une cohérence de ce qu'on va faire. Qu'est-ce qu'on priorise la, les, les, les investisseurs agrobusiness ou l'exploitation les, les agricole familiale Qu'est-ce qu'on sécurise Qu'est-ce qu'on fait Et si déjà on arrive à avancer là, ça sera de portée très importante parce qu'au niveau régional, la, la, ce qu'on appelle en gros la société civile, c'est-à-dire les organisations paysannes, les mouvements de base, les communautés, on crée une convergence globale des luttes de la terre et de l'eau au niveau de toute l'Afrique de l'Ouest, pour justement voir tout ce qui est bon, parce qu'il y a non seulement les lois au niveau national, mais il y a les lois au niveau régional. Nous avons des cadres, il y a la Charte des peuples des droits africains, des droits de l'homme, il y a les directives de gouvernance foncière, il y a le cadre de logique de l'Union africaine. Qu'est-ce qu'on fait avec les expériences de tout le monde De tirer le meilleur et d'aller porter ensemble les mêmes messages, que ce soit au niveau de nos gouvernements, au niveau inter-pays inter et oui, encore plus au niveau de la CDAO, pour vivre dans la paix et la prospérité partagée et la justice sociale. Bonjour, je m'appelle Géraldine Tardivelle, je suis chargée de programme auprès de l'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture et je suis basée ici à Dakar. Alors pour moi, déjà, je ne veux pas parler d'un programme, pour moi c'est vraiment une initiative qui est intégrée et inclusive car le maître mot en fait de cette initiative c'est le dialogue, le dialogue entre les différents acteurs pour que la gouvernance foncière soit responsable et durable, pour que tous aient accès à la terre. Donc le dialogue entre les sociétés civiles, puisqu'on parle des sociétés civiles, que ce soit les sociétés civiles des quatre pays avec qui on travaille, la Mauritanie, le Mali, le Sénégal, le, le, la Guinée, et également euh, les autorités nationales, également le monde de la recherche, également euh, le secteur privé. Et en fait, ce dialogue, il s'appuie sur, sur, sur un cadre, sur des principes que sont les directives volontaires pour une gouvernance responsable, qui sont des principes qui sont issus de, de la base de, de, ces, de ces pays et d'autres pays au niveau mondial et qui ont été, qui sont des principes qui ont été reconnus à l'échelle internationale et qui maintenant reviennent dans les territoires pour que l'accès à la terre, l'accès aux fonciers puissent bénéficier à tous. Qu est quel est le but qui est visé par la femme? Le, ce partenariat, donc c'est un partenariat euh, pour, pour l'ensemble de ces, ces initiatives qui est fait effectivement par l'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture, mais également euh, avec notre partenaire euh, donc qui est l'IPAR, qui est un think tank à vocation régionale, mais également évidemment avec euh, tous les acteurs qui sont sur les territoires et qui sont à l'échelle nationale, également à l'échelle sous-régionale, puisqu'on travaille avec l'organisation de mise pour la mise en valeur du fleuve Sénégal, euh, pour permettre euh, à ce que euh, les, les, les contraintes euh, liées à la terre puissent être levées et que euh, les, les, les populations puissent euh, bénéficier euh, de, de leur terre. Alors effectivement bon, on a voulu venir ici à Matam, on est vraiment très content d'avoir décentralisé cet atelier euh, au cœur euh, du bassin du fleuve Sénégal puisque ce sont ici que sont les, les, les problématiques et on veut vraiment comprendre à la fois les contraintes qui pèsent sur les populations et à la fois les enjeux aussi euh, de, de la gouvernance foncière. Effectivement pour l'instant on est dans une salle mais c'est vraiment une zone qu'on connaît bien, euh, dans laquelle on vient très souvent pour des missions, pour rencontrer à la fois les élus locaux, les populations, euh, les autorités. Et donc, on est aussi heureux que les types d'ateliers, réflexions qu'on fait d'habitude dans les capitales, on est Aujourd'hui, pu le faire dans une capitale régionale telle que. Alors, effectivement, l'idée de cette charte, c'est vraiment d'éditer des principes pour que pour qu'on ait une gouvernance responsable et surtout durable, euh, qui soit aussi en lien avec euh, tous les enjeux que sont les changements climatiques, évidemment la problématique de la migration. On est ici dans une zone où il y a, il y a énormément euh, de, de migrants, mais euh, également euh, ces migrants sont aussi euh, cette diaspora peut être aussi un acteur de ce changement. Les imp... Et écoutez, au niveau de l'OMVS, euh, on a eu la chance de rencontrer le nouveau commissaire euh, au mois de juillet. C'est lui qui a délégué une équipe euh, de trois personnes aujourd'hui pour participer avec nous à, à ce dialogue. Que, et que surtout, il puisse nous aider à mobiliser euh, les États euh, au niveau national et également euh, les autorités régionales africaines, que ce soit l'UMOA, la CDAO et également l'Union africaine sur ces problématiques foncières qui sont en fait la clé du développement durable de nos territoires ici en Afrique et partout dans le monde d'ailleurs.